Bonjour et bienvenue à ce tour d'horizon de la formation pour le robot Route. Alors, cette auto-formation vise la présentation de la robotique pédagogique. Évidemment, avec un robot euh, qui a autant de potentiel, on a différentes opportunités au niveau scolaire. Alors, on vous rappelle que si jamais vous avez des questions, vous n'hésitez pas à nous écrire. On est là pour vous répondre. Alors, vous pouvez nous écrire à équipe on peut vous recevoir sur rendez-vous, prendre le temps de nous écrire et on vous fera un petit suivi. Il y a possibilité dans cette auto-formation d'avoir cinq niveaux de badges. Alors de la badge découverte où vous aurez de la lecture à faire, un badge d'expérimentation où on vous invitera à nous partager un projet qui est là dans le cadre de l'auto-formation et d'autres badges pour poursuivre votre développement professionnel. Avant de commencer, vous avez une section ici, si vous ne savez pas pourquoi on doit apprendre à programmer comment on peut débuter la programmation, je vous invite à ouvrir ça, on vous fait un petit topo aussi de la robotique. Et par la suite, on va avec la présentation du robot Root. Alors on voit un petit peu ce qui se trouve dans la boîte, euh, comment on peut faire pour euh, in, instruire les élèves sur les parties du robot, comment on doit l'entretenir, un petit tour avec euh, l'approche Matisse, qui est une belle approche, qui lit les mathématiques, les sciences, la technologie et les arts. Alors par la suite, on vous présente le logiciel et les différents niveaux de langage parce que Root se euh, programme soit sur une tablette, un ordinateur, un petit appareil info nuagique mais avec trois niveaux de programmation, donc soit avec des pitos où il y a très très peu de mots, soit avec des programmes par bloc qui s'emboîtent à la manière de Scratch, ou avec des programmes de blocs texte, un peu à la façon de Python. Alors ça c'est les étapes à faire avant de commencer. Par la suite, pour Roots, vous allez voir différentes possibilités, comment jumeler et associer un robot, enregistrer, partager un programme, les liens avec la compétence numérique, les liens avec le programme, entre autres, de sciences et technologies. On vous présente quelques défis à relever, donc les défis traditionnels de « on clique partout » pour apprendre à euh, voir les possibilités des différents blocs, les fonctionnalités, allumer ses lumières, émettre un son, tracer une forme, une figure plane, une lettre de l'alphabet et utiliser des capteurs tactiles. Par la suite, on vous donne des idées de projet. On n'oublie pas que ce robot-là est tout à fait nouveau. Donc, si jamais il euh, n'y a pas beaucoup de tâches encore écrites, si jamais vous avez le goût d'en développer, de nous les partager, ça nous fera plaisir de vous offrir le badge de contribution. Donc, on trouvera des idées soit sur Pinterest, Twitter et probablement d'autres réseaux sociaux pour vous inviter à poursuivre votre exploration avec ce robot. Alors je vous souhaite beaucoup de plaisir à expérimenter et surtout n'hésitez pas à le mettre dans les mains des élèves puisqu'il y a un simulateur et vous pouvez faire ça même à distance. Alors bonne exploration!